Alors Alors Alors Alors Alors Alors Alors Alors Oh Oh Oh Oh Ok, j'arrête aussi. On n'a plus le droit, on a plus le droit de rigoler maintenant. Merci Magic. Ok. Les 28 mois, merci beaucoup Magique. Ok. Nouveau tueur, chevalier. Je l'affronte en plan. Ouais non non mais non mais non non non non non mais que s'appelle l'airio aïe des eaux des eaux des eaux et j'ai tout fait pour te prévenir je t'ai dit j'ai dit attention <rire> elle est vraiment passée à côté en mode oh non Croix de marmotte. oh mais arrêtez ça ça doit être soit un objet, soit. Ça perd. Bon, là, en planque et hyper focus Ils vont très bien ensemble. Non oh Mais je vais me remettre à crier Caché. impossible que tu me remarques impossible impossible oh non il a lâché euh, les buts là ok ouais. je vais réparer Hé là Hé Ouh Vous Voyez la vitesse Avec les deux stacks Trois stacks Vous Voyez la vitesse Attention oh ouais. Oh non, mais je suis pas médecin à la base. Je suis pas médecin. Il sait quoi faire. Et pourtant, il sait pas quoi faire. Ok. 3 stacks. T'aimes et vois pas. T'aimes et vois pas. T'aimé, vois pas. T'aimé, vois pas. Ah, J'espère qu'il va pas venir ici falloir. Trois stacks... ...qui vont réussir automatiquement... ...pour l'hypersensibilisation. À moins que je vais me mette à crier euh, comme euh, il était jusqu'à jusqu maintenant plusieurs fois. Le stack, augmentation de vitesse. Non, j'ai pas d'augmentation de vitesse. Je peux venir. Mmh, mmh. 3%, 3,9% de bonus. Oh nein, nein! C'est pas possible. Évidemment, bien sûr. Je l'emmène. Je vais pas atteindre, je vais pas atteindre, je vais pas atteindre, je vais pas atteindre, je vais pas atteindre, je vais pas atteindre, j'y attends! MAIS J'aurais pu lâcher Évidemment, bien sûr. Nyeh, nyeh, nyeh Il va me piger en bas. ce que j'aurais fait. Ah oui, bien vu la Bien Et c'est ce qu'il faut faire avec le chevalier. Quand on envoie l'une de ces créatures, donc euh, pour chasser les survivants, ce qu'il faut faire derrière, c'est euh, vraiment fermer. fermer en étau. Mais là, par contre, ce que je dois faire moi, c'est contre ce, ce, ce tueur. Mais, mais oui, mais prends le temps. À, à bientôt, merci D'être passé Police Planque sous le crochet, ça j'aurais pu. La compétence ne marche pas. J'aurais pu être caché sur le crochet. Telle une étoile des neiges. Quelle heure? Bah non Oh Là, vous allez voir le boost, là, ça va être intéressant. Montrez Entre, ce que vous allez faire. Mes deux en planque. Plus le boost. Que je viens de perdre. Il fait crier. Eh. Hey. Pascal, c'est Juliette. Bonsoir. Je suis caché. Tu Sauvez du ah, elle passe, elle passe ou pas. tu tu tu tu tu tu tu tu tu elle est sauvable. Ouais. Elle est grave sauvable, on est trois là. Regarde. Fui! j'étais la vie. Il va aller faire. Non Oh mais ils vont soigner mais on est large On est large Sauf s'ils m'emmènent plus loin On est large, on est large oh, On est large wizard est Ambitieux ça ah, Évidemment, bien sûr Bien sûr Allez le héros tigré Allez C'est là, ils s'en vont tous les trois. Euh, Fais camp Voyons voir Ce serait beau, ce serait beau qu'il fasse un truc. Allez, ce serait beau, ce serait tellement magnifique. Voir s'il y en a un qui me bloque mon, mon temps, tu vois Sur le crochet. Oh oh oh, oh Il peut se passer un truc Ok Je sais ce que tu ressens. Oh non qui a... wow Oh bon toi Génial Génial Génial Cette fin épique, cette fin incroyable Cette team On était tous au bord du gouffre Pump, oh, pump, oh.